Chers traders et investisseurs, mardi 14 janvier, bonjour. Alors, marché intraday magnifique ce matin. Nous avons vécu une baisse, puis une hausse parfaite. Nous avons pris les deux positions avec une médaille de diamant et une médaille d'or. Et enfin, nous avons vécu une nouvelle baisse. Et le tout sans raison. Que cela signifie-t-il Cela signifie tout simplement qu'il ne se passe rien, qu'il ne faut surtout pas, et toujours, faire de swing trading pour le moment. Nous attendons enfin les résultats, les premiers résultats des entreprises américaines cet après-midi. Et nous commençons avec les bancaires. Donc ces résultats vont peut-être et même sans doute rythmer les deux semaines à venir mais pas forcément déclencher de nouvelles tendances. Nous verrons bien. Donc nous sommes dans l'expectatif total. Donc dans ce contexte toujours de brouillard en swing trading, nous avons réalisé donc un merveilleux strike avec trois trades gagnants sur 3 accompagnés de trois médailles. Vive le day trading. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une très bonne journée. Et à demain.